Du coup, ce qui peut faciliter l'engagement dans une cause, c'est d'abord ses propres valeurs, tout simplement, ce à quoi on croit, avant tout, en fin de compte. Si tu as une cause qui te touche ou des valeurs et tu sens qu'il y a un besoin d'aider les autres, parce que l'engagement, c'est l'aide aux autres, au final, et sur tes valeurs, eh c'est là où tu te dis peut-être, et si tu as du temps, parce que je pense que tu ne peux pas avoir un, un engagement si tu n'as si pas de temps, en fait. Même si tu crois à une valeur, t'engager, c'est quand même donner du temps, de son temps. Et du coup, si tu penses que tu as du temps et que tu veux aider les autres, avec sur tes valeurs, ceux auxquels tu crois, alors là, forcément, ça peut venir naturellement en fin de compte. Voilà. Et ensuite, il y a aussi la mobilisation. Parfois, c'est aussi les rencontres. Tu rencontres quelqu'un qui te dit « moi, voilà, je défends cette cause, je suis dans tel ou tel assaut », et la personne, elle te donne envie finalement euh, d'y aller toi aussi et de t'engager. Voilà. Euh, moi, enfin, personnellement, ce qui m'a beaucoup entraîné dans l'engagement, euh, c'est euh, l'ambiance qu'il peut y avoir au sein de l'action que je faisais. Parce que euh, bah, le, le fait qu'en allant faire des choses, j'allais avant tout voir des personnes, bah, ça m'aidait vachement à m'engager sur ces choses, enfin, sur euh, tout type de, de, de projet, parce que je savais que j'allais passer un bon moment. Alors, euh, bah, faciliter, il euh, bah, y a la communication, il y a les gens qui t'entourent. Euh, bah, Facilité, ouais voilà, c'est d'être entouré euh, de personnes euh, bah, euh, bah, qui sont aussi motivées que toi. Alors pour moi, euh, c'est déjà d'en avoir envie en fait. Parce que si on n'a pas envie de, de faire des actions euh, sur l'engagement, enfin, ça sert à rien. Pour moi, juste c'est d'en avoir envie. Alors, selon moi, euh, l'engagement peut être freiné si on ne connaît pas euh, le thème, ou euh, la valeur euh, pour laquelle on s'engage. Euh, également, s'il y a peu de communication dessus et euh, peut-être le temps aussi, parce que s'engager, c'est aussi accepter de donner du temps et de sa personne pour une cause ou une valeur. Euh, ce qui peut freiner, euh, je pense que c'est le fait qu'on qu n'ait pas les informations. Je pense que certaines structures ne sont peut-être pas au courant qu'ils ont le droit d'embaucher de, des services civiques, par exemple, ou, ou le temps. Je pense que des fois, on veut s'engager pour certaines causes qui nous tiennent à cœur, mais à cause du, du travail ou des enfants, ou X raisons, bon, on ne peut pas le faire. Du coup, je pense que c'est les principales causes du... L'information et le temps. Et puis bah, freiner, euh, ça peut être des moyens financiers, c'est est-ce euh, euh, que ton souhait ou est-ce que tu as envie de faire c'est réalisable enfin, voilà. Bah des gens justement qui sont pas motivés et qui n'en ont pas l'envie et qui vont trouver ça absurde ce qu'on fait alors que, que de toute façon c'est une fatalité. Je parle pour la planète, de toute façon la planète elle va se dégrader peu importe ce qu'on fait. Enfin, si tout le monde pense comme ça, je pense que vraiment ça changera jamais quoi. Et au contraire, je trouve que moi ce qui a pu me freiner dans certains autres moments, c'est quand on est rentré dans un truc un peu trop rangé et un peu trop euh, un peu trop bah, où tout était cadré, c'est à dire bah, vous vous devez faire ça, vous vous devez faire ça, c'est pour ça qu'il y a certains moments où je me sens plus à l'aise euh, et je sais qu'il y a certains, euh, certaines choses que je vais aller faire avec moins de plaisir, euh, plus par, euh, parce que je sais que je veux aider sur ces choses là, mais moins de plaisir comme euh, les je sais qu'il y avait le cas, par exemple, avec les vénales de l'éducation, où vraiment tout est un peu rangé, on sait qui fait quoi, où et quand, et il y a des moments où il faut faire ça, que sur d'autres euh, espaces où je sais que je vais passer un bon moment autant avec les gens qu'en faisant mon action, euh, comme les trophées de la robotique, où on est un peu lancé dans, dans le flou, et en fait on aide un peu partout où on passe, et c'est un peu moins cadré. Moi c'est un peu ce truc-là, c'est la convivialité que je peux trouver, qui, qui me renforce et qui conforte un peu l'engagement euh, que j'ai pu avoir. Euh, oui, euh, ça a commencé il y a deux ans euh, quand j'ai fait mon service civique euh, dans mon club de foot euh, grâce à la Fal. Euh, j'ai été bien entouré. Euh, la coordinatrice qui, euh, qui je travaillais, enfin qui, qui s'occupait de mon dossier, euh, Sarah m'a vu très bien. J'ai été très bien entouré donc. Euh, ça m'a permis ouais, de me mettre directement là-dessus. Et puis même au, même au sein de mon, mon club, c'était quelque chose déjà de récurrent. vu que j'étais le troisième en service civique. Et c'est vrai que c'était une expérience vachement intéressante. Ah bah alors après, tout dépend de, ouais, de l'engagement en fait. Euh, moi, mes enfants, euh, je me suis engagé à faire des enfants et c'est moi qui l'ai voulu en fait. Après, voilà, c'est... Euh ça vient de mon propre chef après euh, mais après c'est aussi euh... le fait d'être une femme et puis d'avoir envie d'avoir des enfants on n'a pas tous cette envie enfin c'est voilà tu vois c'est je sais pas c'est voilà après euh, euh, bah après, ouais, euh, après tout ce qui euh, touche mon métier euh, c'est que moi je suis vraiment euh, j'ai vraiment été accompagnée professionnellement par des gens qui étaient euh, bah qui, qui défendait bien le métier en fait, qui me montrait vraiment et ça m'a vraiment motivé de ouf et du coup euh, ça m'a donné envie d'évoluer et de continuer encore quoi. Euh, J'ai toujours eu ça en moi en fait je pense, euh, rien que par rapport à la cigarette, alors quand, quand j'étais petite, que quelqu'un jette son chewing-gum ou jette sa cigarette par terre, ça m'agaçait et je passais derrière les gens pour les ramasser. Mmh et je pense que j'ai toujours eu ça après euh, je suis sur les réseaux beaucoup de personnes qui sont engagées euh, genre Hugo Clément ou des trucs comme ça qui font des actions un peu euh, bah, pour que le monde s'améliore on dirait on va dire Tu peux dire euh, qui c'est et ce qu'il fait euh, Hugo Clément c'est euh, une personne qui fait des pétitions et qui fait des vidéos sur euh, euh, comment sont élevées euh, les poules par exemple s'ils sont élevés dans des bonnes conditions ou pas généralement il euh, y a quand même beaucoup de pas et euh, il fait tout pour que euh, si ça se passe mal ces bah, entreprises ferment afin d'améliorer du coup euh, les conditions animales etc enfin, c il fait beaucoup de choses dans ce sens là oui, alors on m'a transmis, ça dépend, d un, d un, je suis dans deux actions différentes, il y en a une où effectivement on m'a plus transmis l'envie suite à des discussions avec des personnes où finalement je me suis engagée à la, à la FCPE tout simplement pour défendre en fait, le droit des enfants à l'école. Et il euh, y en a une autre qui est plus personnelle en fait, donc euh, où je me suis engagée très naturellement, alors je ne sais pas si je peux parler de mes engagements personnels ou pas en fait. Si si. D'accord. Donc moi je suis au membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle les enfants d'arc-en-ciel, et les enfants d'arc-en-ciel c'est une association qui défend les droits des familles, et futures familles homoparentales, et qui lutte contre l'homophobie. Et moi si je me suis engagée là-dedans en premier lieu, c'est que moi-même j'ai une famille homoparentale en fait. Donc ça venait pour moi naturellement, et il y avait une telle homophobie, une telle reconnaissance de non-droit en France, que pour moi il fallait s'engager à titre personnel, mais surtout à titre collectif. Et 13 ans plus tard, mon assaut existe encore, moi j'ai mes enfants, marre, je me suis mariée, j'ai divorcé, tout ce qu'il faut comme tout le monde, et pour autant je continue de m'engager parce que c'est pas fini parce que ce n'est pas fini, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et que j'aimerais tellement qu'un jour, ils se sentent citoyens comme tout le monde. Et, et voilà. Donc là, c'était plus à mes valeurs personnelles, mais sur du collectif. Oui. Ça m'a été transmis euh, par ce que j'appelle les personnes euh, piliers euh, dans ma famille. On peut aussi les trouver dans des, chez des amis ou euh, au cours d'une formation ou euh, à l'école. Euh, C'est des personnes qui comptent pour euh, nous et qui nous transmettent des, des messages positifs qui nous aident à nous construire. Voilà, pour moi c'était mon grand-père et, et plus j'évolue dans la vie et plus je rencontre des personnes qui me donnent envie de, de me bouger pour faire changer les choses de façon positive dans la société. Et je suis très contente. Une valeur, euh, il y en a beaucoup. Il y a le, y a le respect, le, le, vivre en, le vivre ensemble, ouais, je pense que c'est le partage. C'est des valeurs qui, qui m'ont été transmises euh, dans toutes les activités que j'ai pu faire. Donc, euh, moi, en tant qu'éducateur, c'est ce que j'essaye de, c'est ce que j'essaye d'inculquer in, aussi. Donc, euh, ouais, je pense que ça, c'est des choses qui sont très importantes à, à transmettre. Euh, bah j'ai envie de. de... Faire en sorte que les choses changent, qu'il y, qu y ait des choses qui changent pour que quand je vais devenir maman, euh, mes enfants ne soient pas dans une, euh, dans une atmosphère qui, qui est pesante et qui me plaît pas, en fait. Et, euh, enfin, je ne mettrai pas de nom sur des valeurs vraiment euh, propres, mais euh, juste, je voudrais que les choses changent. Euh... Bah déjà, c'te... cette chose qui fait que... Euh... On peut... euh, chaque action peut avoir beaucoup de répercussions chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que bah, moi, en allant euh, peut-être juste faire, euh, euh, juste en, faisant, en venant ici faire des enveloppes de livres, euh, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais je sais que derrière, il y a une réelle répercussion sur des personnes qui en ont vraiment besoin. Et c'est un peu ce, ce côté effet papillon moi, qui me plaît beaucoup. Hum, euh, moi, c'est le vivre ensemble. Alors, après, c'est euh, le vivre ensemble... Bah le reste, enfin voilà, ça, ça inclut plein de choses en fait. C'est euh, euh, enfin un milieu où moi, enfin c'est comme ça que je vois les choses. Le vivre ensemble, c'est euh, voilà, toute, toute nationalité, toute, euh, toute euh, culture confondue et euh, avec euh, voilà, le respect au possible. Ouais. <rire>